C'est Lucie. Et comme beaucoup de Français, elle vient de subir un dégât des eaux. Mais Lucie n'est pas inquiète. Avec Société Générale Assurance, elle sait qu'elle est bien protégée, qu'elle bénéficie d'une assistance 24 heures sur 24 et surtout, qu'elle peut déclarer son sinistre à distance. En quelques clics, sa déclaration est enregistrée. C'est rapide, simple et rassurant. Une fois sa déclaration validée, Lucie est informée de la prise en compte de son sinistre. Elle peut suivre son dossier en ligne et envoyer des justificatifs si nécessaire. Alors comme Lucie, soyez rassurée. Parce que nous sommes là pour vous accompagner et vous rendre la vie plus facile. Rendez-vous sur votre espace Société Générale Assurance.